Quand ta femme rencontre sa belle famille Tu fais quoi là Range la maison sinon je te coupe tes coquignette euh... oh. Ah c'est pas pour cool, ça je t'ai mis amour ça je, Tu peux avoir venir quand moi aussi Ah et dégage toi oh. Salut mes amours ça va Ça va bien mes amours C'est super belle Oh merci beaucoup, <rire> merci Alors vous entendez bien ça va Ah bien bien. Je...